Oui, ça m'a remis dans, disons, dans la réalité. Parce que quand on reste seul, on n'est plus dans la réalité. On, on débranche non seulement des personnes, mais de la réalité aussi. Parce qu'on a vraiment besoin d'échanger pour être dans le temps présent. Ça, c'est important. Et puis, bon, bah, ça porte autre chose et, et ça me réveille de choses que j'avais un peu oublié ou quelquefois qu'on met sous la couverture et ce qu'on vit prend une couleur différente à chaque euh, tranche d'âge d'une certaine manière, le regard change et c'est pour ça que c'est intéressant de voir le regard des jeunes aussi, c'est des couleurs qui changent comme les couleurs du jour parce que là je j'admire, je reconnais et oui, je ne dirai jamais assez merci à chacune de celles que j'ai rencontrées parce qu'elles l'ont fait avec vraiment une attention que je ne rencontre pas souvent, une qualité que je ne voyais plus. Et, et ça aussi, ça me fait espérer dans la vie. Et ça me donne envie de continuer, parce que je sais que l'écoute, c'est important.